Hein le retour de Jean-Paul, le frappeur d'arbres et de poteaux. Allez, vas-y. Attends-toi. Non, c'est pas. Ah, pas ça. Ah, pour. Pourquoi? Ah, pour. Alors? Encore? C'est comme tu veux, hein. Ah. Ben voilà. Regarde, je te l'avais dit.